Comment jouer le chasseur Spedet en PvE sur Shadowlands, et quelle est sa place dans la méta Qu'est-ce qu'il vaut actuellement Est-ce que ça vaut le coup de le, de le maîtriser, se mettre dessus Ce gameplay qui est quand même très particulier, sur lequel on va revenir, et quelle va être également la suite Parce qu'il y a pas mal de changements au niveau des légendaires, etc. Et pour parler du chasseur Spébet, Hero qui m'a contacté du coup, qui fait des gros logs, des, des logs à 99 plus sur son chasseur Spébet, donc <rire> il y a eu l'occasion de tester un petit peu tous les aspects, qui a vraiment l'occasion de faire des boss en raid, donc merci énormément à toi Hero de m'avoir contacté. Ah, pas de problème, c'est un plaisir de, de participer, bon après. Euh... Pour ce qui est des logs, on n'est pas beaucoup de spbm, donc euh, c'est pas compliqué de faire des de gros logs, mais après euh, c'est vrai que c'est une SP que, que j'ai pu quand même euh, beaucoup expérimenter, vu que c'est. C'est pas une extension qui permet de changer de SP. du coup euh, j'ai pas eu l'occasion de de tester euh, de trop tester l'aspect précis à cause du début avec les légendaires et, etc. Donc j'ai pu vraiment me mettre à fond sur la spBM et essayer de, de, de tout optimiser euh, au maximum. Ouais carrément, bah du coup au final euh, Vu que tu es parti vraiment sur ce postulat direct C'est vrai mmh. que t'as pas ce côté de Ah je suis BM j'ai une légendaire rang 1 euh, Vite fait, je connais pas trop les fights en BM C'est ça C'est quand même un bel avantage Du coup dans la méta actuelle euh, Sur le raid, actuellement sur, euh, tu veux faire du raid voilà, Sur Château Natria, En, en chasseur Du coup C'est quoi ton ressenti euh, D'à euh, quel point est-ce que c'est jouable Pas jouable Et où est-ce que tu trouves qu'il est équivalent ou pas par rapport à précis ou beaucoup moins bien Bah Déjà, euh, déjà si on, si on prend euh, les statistiques de Warcraft Logs, le, mm -hmm. le, le SP bet, la c'est la, la pire SP DPS actuellement. <rire> après, aussi, ouais, bah, mais après, ça, je trouve que c'est clairement c'est clairement sous-côté en réalité. Mm -hmm. Et ça prend... En fait, ça, ça compare surtout euh, les meilleurs précis avec les meilleurs les meilleurs bêtes Derrière, il euh, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et euh, aussi... Euh, Vaut mieux maîtriser à 100% l'aspect bête plutôt que 80% l'aspect précis. Derrière, il euh, y, a, y, a y a ça qui rentre au jeu le gameplay évidemment. Euh, après, ce qui explique aussi euh, donc, par rapport au raid actuel le château Natriya, il euh, y a une des faiblesses de, de l'aspect bête qui est euh, son manque de burst. Elle n'a pas de burst euh, concret, à part le, le fey. Mm -hmm. donc qui est apporté par la congrégation, mais à part ça, en baseline, il n'y a, a pas vraiment pas grand-chose. Euh, que ce soit le cours bestial qui... Euh, bah, Qu'en fait qui n'est pas un si gros burst que ça et qui reset très souvent, donc euh, qui n'est pas un gros CD. Mm -hmm. Derrière, c'est un DPS très constant, qui est un bon DPS de base constant, mais sans énorme pic comme Laurel précis ou euh, le, le plus gros, le, le drawdekin. Et donc euh, sur, euh, sur le Château Netria, c'est vraiment des boss où tu vas avoir euh, des, euh, donc des phases de burst euh, qui sont requises, mm -hmm. et euh, pas spécialement un, un DPS constant, bon, par exemple je pense à, à fist Mm -hmm. euh, ou, euh, ou Denatrius à chaque fois, donc le, euh, des, des DPS check à la fin. Et à ouais. certains moments, et aussi il y a beaucoup de boss avec des, des phases où tu peux récupérer tes cooldowns. Donc soit le premier boss euh, Hurlel, ou bien le conseil où tu as la phase de la danse, donc euh, mm -hmm. la phase euh, où l'aile toute cage, donc c'est ouais. pas grave d'avoir des gros CD, parce qu'il y a des phases voilà, où tu peux récupérer des CD, et des phases où tu peux burst. Alors que le, là où le BM a un DPS très constant, euh, et ben il, il profitera pas de, il profitera pas de ça parce qu'il y aura des phases où on pourra pas dps. Après, a... ouais. euh, excuse-moi. Non non bah carrément effectivement cet aspect où tu as une classe qui a pas de burst, c'est vrai qu'au final sur le raid c'est pas designé vraiment pour quoi. Ouais totalement. Et euh, mais après il y a des boss quand même comme euh, je pense aux boss euh, donc euh, les les plus intéressants ce serait euh, destructeur. Destructeur c'est un boss où vraiment euh, c'est un, un entre guillemets poteau, mais où il y a quand même beaucoup de mouvement. Et euh, là, c'est là, un avantage du SPBM, c'est qu'il peut faire euh, son entière rotation de DPS en bougeant euh, constamment. Donc il n'a mm -hmm. aucun cast à faire et, et c'est le seul caster qui peut faire ça. Ouais. Et donc euh, sur Destructeur, bah là il n'y euh, a pas une seule seconde où tu ne peux pas DPS. Alors qu'il y a quand même certains, y a beaucoup de mouvements euh, avec euh, les, différentes, euh, les différentes phases où tu dois bouger les boules sur le côté ou reculer quand il y a le consommé euh, euh, assez loin. Mais, euh, et donc c'est sur ces boss-là, par exemple, que tu peux. Que tu peux être bon, il y a aussi Ximox, Ximox où euh, il y a du mouvement, tu dois aller euh, chercher tes graines. Tu peux aussi euh, euh, te dévouer pour euh, pour faire des mécaniques, parce que toi tu perdras pas de DPS en les uns. Et donc c'est ça qui peut être euh, intéressant sur ce le joueur de boss, il y a du mouvement et aussi un DPS euh, qui est toujours accessible. Euh, et aussi maintenant pour le dernier défaut, je pense que ce serait plus euh, le fait d'avoir des pets. Euh, on a en réalité une, une specac en fait, parce que c'est le c'est surtout le le pet euh, qui, euh, qui fait le DPS. Mm -hmm. Et le pet, il est au okay. cac. Nous, ce qu'on fait, c'est diriger le pet. Et en gros, sur attributs par exemple, y a, y a, y a, le pet peut pas DPS. On a une spé distance, mais on peut pas, le pet peut pas DPS les, euh, les adds qui spawnent sur les plateformes, sur les côtés. Mm -hmm. Et ça, c'est une faiblesse sur ce boss euh, qui, est, euh, qui rend. Euh, sur un boss, on a vraiment besoin de distance pour vraiment détruire ses, ses adds sur les côtés. C'est vrai que c'est euh, un problème. Et aussi, euh, pour, euh, en parlant du pet, c'est. Euh, L'IA, il y a un problème, il y a aussi vraiment beaucoup de bugs. À ce niveau-là, par exemple, il y a des trucs vraiment bêtes, mais mais si ton pet est sur la trajectoire du pilier, quand tu changes de position sur le premier boss, il peut se bloquer dans le pilier et décider de courir dans le vide constamment. Et Il n'y a pas, il a aucun script ou aucun bug fixe qui permet de sais pas de TP le pet sur toi ou quoi. Donc c'est obligé de renvoyer ton pet, ce qui est un cast, et c'est un cauchemar ça quand ça arrive. C'est assez aléatoire, donc le fait de... De se baser sur l'IA du pet, ça c'est un problème aussi. C'est vrai que le dismiss pet hein, il met du temps hein, carrément. Ouais, c'est et... un problème. Bah, c'est bien que tu dis ça parce que justement, tu vois, moi je, je voyais beaucoup ces, cet aspect euh, BM, c'est l'aspect mmh. euh, pasveux par excellence en mode t'es un casteur mais qui caste pas et qui se bouge autant qu'il veut et qui t'as les avantages d'un corps à corps avec euh, mmh. ouais. les avantages d'un distant à la fois, tu vois, t'as aucun. Mais effectivement, vrai, cet aspect où. T'es pète, euh, tape la cible bah, sur les trucs comme des Nats, où ils sont pas accessibles sur, sur une autre plateforme, c'est vrai que ça peut ouais. foutre la merde. Enfin, ça, ça aide pas le groupe en tout cas. Ouais, ouais clairement. Clairement, clairement. Mmh. Et côté Mythic, t'en penses quoi toi euh, En Mythic Plus, c'est. Euh, moi je pense que c'est bah, clairement encore pire. Enfin, euh, vu que c'est une très bonne spec, qui a un bon DPS en mono, par contre assez moyen en multi. Bah mmh. a, en multi qui a juste. qui a par exemple les flèches multiples. Qui vont pas infliger de dégâts en fait. Les flash multi vont juste ser servir à proc le passif qui fait que les autos du pet se répartissent entre les gens autour, mm -hmm. mais euh, et donc euh, et c'est des dégâts faibles parce que euh, je pense c'est aussi euh, la maîtrise du BM qui est vraiment pas assez euh, qui est vraiment trop basse. Bah, c'est la pire stat, mais c'est aussi la, la seule chose qui fait euh, avec la jt qui fait augmenter les dégâts du pet. Mais euh, le fait que voilà le fait qu'on n'est pas vraiment de sort multi, donc bah, après il ya les braises, les euh, bah le, le faille qui aide et les braises aussi qui aident en, en MM plus. Et je pense que il y a aussi moyen d'optimiser ça et de, de, de sauver quand même l'intérêt, même plus en multi. Et je pense que de mon côté, moi j'arrive à avoir un assez bon DPS en, en multi plus si même si euh, si Sur des clés, bon combien Tu tournes à combien environ euh... Euh, bah, Sur après, ça peut dépendre vraiment du bah, ça dépend toujours du setup, du tank, etc. Mais disons que euh, je euh, suis quand même euh, disons 10% euh, en dessous euh, d'un bon précis. C'est pas énorme. Mais, euh, ouais. Ouais, c'est pas, pas tant que ça en réalité, c'est vrai que c'est aussi le fait d'avoir un DPS constant qui aide. En fait, euh, derrière, c'est sûr que bah, sur euh, le précis, il va mettre son burst, il va détruire le pack, mais après, moi, sur tous les packs, j'aurai un DPS quand même qui sera convenable, alors qu'il y aura beaucoup plus de creux sur certaines autres classes, ou, par exemple sur le mâche-feu ou autre. Mais donc, euh, c'est plutôt sur voix ouais, qui est intéressant, aussi sur le, le DPS mono pendant la semaine tyrannique. Le BM est plus intéressant euh, sur les longs boss comme ça, euh, tu peux vraiment gratter du DPS et, et te mettre bien. Ah ouais carrément, et puis c'est vrai que tu ce côté, euh, bah du coup ça compense un peu le précis un peu, euh... mm. bah vu que tu bursts pas, euh, t'as des dégâts tout le temps, les prides t'as des dégâts, les machins mm. t'as des dégâts, c'est vrai que c'est pas trop mal ça. Ouais c'est ça et après euh, c'est viable aussi en hein, puissance en réalité, même si c'est vrai que pour détruire des packs euh, le, le précis est bien mieux. Mmh, mmh, mmh. Carrément. Et du coup, petit aparté sur euh, ce qui va arriver sur 9.0.5, ouais. euh, on retrouve quelques modifs, par exemple, au niveau des congrégations, il va y avoir le Nécro qui va avoir des dégâts augmentés, le 20 tir va être amélioré, ouais. et tu as également des modifications au niveau de 3 légendaires principales euh, sur le SPBM. 4 même. 4, Peut-être 4 oui, effectivement. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que tu qu que en penses C'est quoi tes, tes feelings là-dessus sur, sur du coup, le step-up éventuel de la classe, sur qu'est-ce que ça peut donner ouais. Euh... Ouais ton ressenti quoi euh, bah clairement après moi je pense que le, le fail va quand même rester devant euh, pour plein de raisons déjà bah c'est euh, le, le, le sort reste très puissant en AOE alors que les, les autres euh, déjà le Ventyr il il a, il a il, donc les deux reçoivent un buff qui est quand même conséquent mais le Ventyr reste mono cible ce qui reste un problème et euh, le quant au quant au, quant au Lord, bah je pense pas que c'est à 15% c'est assez pour euh, rivaliser avec le fae. Même si le coup donné assez bas, mais euh, mais euh, en tout cas sur le BM, je vois, je vois pas trop. Faudra voir après avec les sims etc. Mais je, pour l'instant, je, je pense pas que ça vaut le coup de changer de congrégation. Et surtout, il euh, y a il euh, y a aussi les, les, les liens d'âme du faillent, mmh, qui, qui sont, sont aussi très, très, forts, très hein. intéressants, ouais, qui sont ah très ouais, forts, ouais. Hein. Sont vraiment loin devant. Ah ouais, c'est clair. Mais ça c'est un truc qui m'a toujours surpris. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, c'est le cas pour euh, quasiment toutes les classes, hein. carrément, carrément. Euh, et au niveau des légendaires, ouais. Euh, ouais. Euh... Et donc pour les légendaires, il y a, il y a eu. Donc il y a, je crois qu'il y a donc les changements. Il y a l'ordre funeste, donc, euh, euh, donc le légendaire qui invoque une bête et, euh, qui passe à 35%, donc ce qui est un bon upgrade. Euh, les crocs qui sont doublés. Euh, il y a aussi. Euh, donc les, Qui sont doublés de 20% à 40%. Il y a aussi la, la morsure du cobra qui est euh, aussi doublée à, de 25% à 50%. Et il y a un légendaire, celui qui change un peu le plus, c'est euh, celui qui. Euh, le, donc le cap là, celui du tir à série. Donc avant, ce qu'il fait maintenant, en tout cas actuellement, qui réduit le temps de recherche d'ordre de, de tuer de 5 secondes. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que ça va reset le temps d'ordre de, de tuer. Et ça va euh, augmenter de 10% les, les dégâts de, du tir à serrer. Donc euh, pour l'instant, euh, en gros, euh, aujourd'hui, euh, dans, la, dans la méta des, des légendaires, euh, donc là, on a, on a que des légendaires passifs, il y a un seul légendaire actif, donc c'est la braise. Donc c'est le légendaire bis actuellement. Euh, ce légendaire, euh, certains pourrait pas l'aimer mais c'est celui qui donne le plus gros euh, le plus gros euh, augmentation de dps et euh, après le deuxième le deuxième plus utilisé ce serait les, les crocs donc euh, qui augmente les dégâts critiques du familier quand on est sous le bœuf de courbet seul hum, derrière en fait euh, si en je, moi c'est un truc que je comprends pas vraiment c'est pourquoi ce légendaire est si aimé alors que c'est pas le il euh, y a y a un autre qui est devant c'est euh, l'ordre funeste qui a plus de dégâts euh, en sim et en plus qui se met sur une pièce de torse, donc qui est plus intéressante qu'une pièce de pied. Euh, derrière, bon, après, moi je, moi je conseillerais plus les gens qui, les gens qui aiment pas les braises euh, pour l'instant parce que ça, ça va caler beaucoup plus dans l'extension quand on aura du critique euh, de, de partir sur, sur l'ordre funeste. Mais maintenant, avec le, le patch, le patch euh, les crocs prennent un meilleur buff. Du coup, moi ce que je pense, c'est que c'est que l'ordre funeste et les crocs euh, sont égaux en termes de. De, de dps et après les crocs euh, dépendront de votre critique si vous avez beaucoup de critiques partez sur les crocs sinon euh, prenez l'ordre funeste euh, donc euh, qui, euh, qui a, applique à l'ordre de tuer une 20% de chance d'invoquer une bête féroce qui attaque yes bah peut-être que là dessus alors tu vas me dire hein, peut-être que je me trompe euh, peut-être qu'au final ordre funeste est un petit peu devant euh, en mono ouais. bah, même à l'heure actuelle mais au final ouais, euh, en multi, du coup euh, tu perds beaucoup plus que les c'est vrai perdre... qu'en multi euh, il... Les crocs sont bien mieux, et les braises encore mieux que les crocs, évidemment. Euh, déjà, déjà, comme en eau, c'est très très bien. Les... Le dot que ça applique euh, en multi, c'est en... encore mieux. Euh, et puis, euh, en... après, il y a un autre légendaire que je trouve vraiment intéressant, qui est, qui est un peu sous-côté, c'est qui ben, va changer. Euh, c'est euh, donc le tir à série qui réduit le temps de recharge, euh, de... enfin, qui, uh, qui va reset leur de tuer maintenant, et en plus, augmenter de 10% les dégâts. Déjà que le tir d'acier en réalité, c'est euh, un sort qui, qui a une... une assez grosse importance dans la dans la rotation, et aussi qu'il y une grosse proportion des dégâts du BM, mine de rien. Et donc les 10% de dégâts en plus, c'est quand même... Déjà que je crois que c'est 12% des dégâts en moyenne, en mono ça J'allais te demander, 12% c'est pas mal 12% c'est pas mal, alors que l'ordre de tuer c'est aussi 12% en réalité. Ah ouais, autant. Donc c'est vrai que c'est dans le... Et le tir du cobra c'est aussi genre 13%, donc c'est vrai que la trinité c'est plutôt tir à serrer, ordre de tuer, tir du cobra. Donc c'est pas non plus un dot insignifiant. Ce qui fait que 10% de dessus plus le, le, le reset de l'ordre de tuer, je pense qu'il faudra voir avec les sims encore, mais euh, c'est à surveiller. Et c'est pour ça que je vous conseille déjà d'accumuler de, de les cendres d'âme et de pas de rien crafter pour l'instant. ne pas encore faire de choix, ouais, ouais, ouais. Sachant qu'il y, ouais, y, y a des trucs assez sexy qui arrivent. Effectivement, comme tu l'as dit, si à l'heure actuelle ce sont les cendres qui sont le mieux, ça veut surtout dire que les pouvoirs actuels de l'EBM, ils sont pas assez cotés, ils ne sont pas assez bons. Quoi. Et Donc, ça, euh, totalement. Là, en fait. C'est euh, on le verra après avec le stuff etc mais, euh, mais les, les chiffres du BM, les ratios du BM sont, sont, pas, sont, sont trop bas. Ce qui fait que tout ce qui va ramener euh, du DPS brut va être très intéressant pour le BM, euh, donc là donc un chiffre brut plutôt qu'un un pourcentage d'augmentation à chaque fois mmh. qui, est pas, qui est pas si intéressant sachant que tu as également un autre aspect c'est que par exemple les crocs tu n'as rien à gérer ouais. alors que le trap Bien tu dois sûr. en plus avoir une notion de tu dois mettre deux sorts au même endroit euh, alors que de base en BM c'est mmh. un gameplay fluide où tu n'as pas cette notion de devoir viser le sol sur des trucs tu vois exactement l'aspect BM c'est une spé euh, euh, simple à jouer en tout cas euh, facile à apprendre peut-être difficile à maîtriser je sais pas mais, mais, euh... mais c'est sûr que quelqu'un qui jouerait BM aurait peut-être pas envie justement d'avoir deux boutons en plus et devoir gérer aussi, c'est une sorte de skill shot donc devoir gérer ça, et aimerait plus avoir un passif plus tranquille, donc mmh. c'est sûr que les crocs, c'est normal que ce soit si aimé, euh, mais, euh, mais en tout cas ouais, après, euh, pour les gens qui, qui, qui, à qui ça ne dérange pas, les braises restent, restent très bien, elles restent euh, au-dessus. Carrément, carrément. Et du coup en termes de congrégation euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc mmh. euh, on ne va pas spécialement plus trop rentrer dedans, juste le pouvoir euh, bon bah tu vas le mettre j'imagine tout le temps avec ton gros burst et, euh, et tu vas le mettre euh, en cooldown euh, j'imagine oui. bah, le... ce qui est bien c'est un peu comme le précis aussi avec la précision euh, c'est qu'on a l'aspect nature mmh. en, en BM qui a 2 de recharge donc le même, euh, le même temps de recharge que l'esprit sauvage qui est maintenant depuis, euh, depuis Shadowlands euh, hors GCD qui permet de faire une macro donc de mettre les deux, les deux ensemble. Cool. Ouais. Et, euh, et donc ce que, ce que fait la spénature, c'est qu'on régène plus de focalisation. Donc pouvoir spammer encore plus, ses sorts sans se de la focalisation et avoir plus de crit. Donc euh, sachant que, sachant que l'esprit le, sauvage peut crit, ça permet d'avoir vraiment une belle phase de burst avec une bonne synergie. Et si derrière on couple ça avec des bons bijoux euh, de minutes comme, euh, comme le, le bijou de, de Inerva que, que je dois avoir quelque part dans le sac, qui, qui est aussi euh, à demi de cooldown, on peut avoir une phase de burst vraiment intéressante et au moins la créer euh, la créer sur le BM. Yes! Donc, ça te permet d'avoir des trucs en plus. Et au niveau ouais. des liens d'âme, du coup, c'est quoi que tu vas favoriser, euh, vu que tu es un chasseur euh, fée, chez les fées ouais. C'est quoi la logique là-dessus bah Déjà, on prend Nia. Euh, Nia, euh, donc, euh, le, le truc principal, c'est qu'elle nous donne un buff de maîtrise. Euh, donc, euh, quand on utilise notre faille, donc à chaque fois qu'on attaque, on peut avoir des stacks qui vont donner de la maîtrise et des pourcentages de PV. Euh, ce qui est bien pour la survivabilité, mais aussi, euh, donc, la maîtrise qui est la, la pire stat du BM. Mais c'est toujours ça pris au final, c'est vraiment tellement fort que, que mmh. c'est quand même cool. Euh, ça va, donc la maîtrise qui va. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente en, en pourcentage les dégâts de nos pets. Donc, ce qui est quand même intéressant aussi quand on a le, le légendaire des décro. Euh, elle, devient, elle devient meilleure. La maîtrise en tout cas à part quand on a les braises, ça devient un peu moins bien. Mais c'est toujours un buff très intéressant. Après, je, toujours le lien d'âme de. Comment dire Le lien d'âme de. du, du, du pouvoir qui, qui augmente les dégâts et sa durée c'est toujours excellent. Et puis derrière, le, le deuxième euh, meilleur... Euh, le deuxième meilleur... Euh, en... Donc je disais, le deuxième euh, meilleur euh, conduit de puissance, c'est le, le carnage. Donc ce que ça fait, c'est que ça réduit le temps d'encharge de tir à série. Ce qui va permettre de garder mieux ses stacks de, de frenzy. Et euh, augmenter les dégâts de tir à série. Mais bon, euh, le... ce que mais je c'est trop fort. <rire> de quoi Ouais, c'est ça. Mais c'est trop fort. Ouais. C'est que c'est trop Pas fort, du là. coup, euh, vaut mieux partir sur ça et que ça, ça met un, vraiment un dot énorme. Et je crois que c'est. Euh, J'ai fait un sim tout à l'heure et c'est euh, 4,2% 4, de son DPS. Mmh. Et mmh. donc, euh, c'est vraiment beaucoup trop euh, par rapport à ça. Même si, euh, si vraiment vous avez du mal à, à garder vos sacs de tir à serré, peut-être partir sur carnage. Mais, euh, mais en vrai. Euh... Calme, mais en vrai, ouais, le, ouais. les sont sont bien. Et, euh, et du coup, tu utilises jamais, par exemple, en donjon, Korain avec ses buffs de critique quand tu tapes de nouvelles créatures, tout ça pas euh, intéressant. Non, vraiment, je regarde un petit peu et je ne sais pas, je suis jamais allé. Euh, je n'ai jamais, euh, jamais essayé d'optimiser ça parce que je, c'est juste que. Non, le le, le, le gel buff principal, je le trouve beaucoup moins puissant. par rapport, mmh. euh, Parce qu'en gros, la maîtrise, euh, donc nos, nos dégâts à haut, euh, ils viennent de. Euh, des de, de dégâts du pet, donc c'est ouais. l'enchaînement bestial mmh. et, le, et la maîtrise euh, boost l'enchaînement bestial, ce qui fait que pour l'AOE, la maîtrise est la stat-bit en fait, au final. Mmh. Donc Nia reste devant euh, en donjon euh, de très loin. Ok, voilà. ça marche. Et, les, et du coup, euh, toi tu favorises qu'elle conduite toi, sur un BM en, en intermédiaire et en endurance Je vois que t'en as du coup 3 là sur Star euh, on a, Ouais, euh, ok, bah euh, sur des... Sur, en donjon et en... Et aussi sur certains boss comme le conseil où vous y avoir des kicks à faire, euh, je, je, je recommande le, le revers de fortune, donc qui, euh, mm -hmm. qui va donner euh, de la focalisation quand on fait, un, quand on fait une interruption. Sinon, mm -hmm. ce serait le, la vigueur du guépard, qui augmente la vitesse de déplacement, euh, qui augmente la durée de la vitesse de déplacement. Donc de l'aspect du guépard qui, euh, qui augmente la vitesse de déplacement, voilà exactement. Et puis euh, son temps de recharge est réduit, donc ce qui est sympa pour l'avoir pour plus souvent et, euh, et plus longtemps sur certains boss fights où, euh, ou autre où il y a des mécaniques à, à réaliser. Euh, sinon, il y a le temps de recherche de l'aspect de la tortue euh, pour ce qui est de conduite d'endurance, qui est très intéressant pour plein de boss fights où tu vas avoir besoin d'un turtle pour soak des trucs, clean des trucs, par exemple sur, sur Ximox, clean des traps, sur, euh, sur euh, Destructeur, clean des boules, etc. C'est vrai que euh, c'est un raid aussi, qui est, le chasseur est assez, assez utile dans le raid parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup, euh, y a beaucoup de boss où on a besoin d'immunité quand même pour euh, pour réaliser des mécaniques et aussi euh, donc c'est pour ça que cela est intéressant d'avoir une réduction du temps de recharge pour l'avoir plus souvent et, et être plus utile en fait et aussi euh, le deuxième ce serait euh, le vent régénérant qui rend euh, qui, euh, qui booste l'enthousiasme le, en, en mettant hôte euh, supplémentaire voilà. ouais, parce que mine de rien tu restes un chasseur et euh, c'est le gros souci pour moi du chasseur mmh, c'est la survie. la survie après elle est un peu mieux en bm mais euh, c'est sûr qu'elle reste très faible et on n'a pas de on n'a pas de gros et des mmh, mmh, mmh. Et du coup, en termes de stats, bon, tu en as pas mal parlé avec la maîtrise. Ouais. Euh, mais bon, le reste, la hâte, le critique, pour la police, j'imagine, c'est un peu moins intéressant comme d'habitude. Bah, euh... bah, en gros, euh, après, pour les classes qui ne se calent pas beaucoup, en général, la police euh, sort euh, assez vite. Mais c'est donc euh, les bis euh, stats sont le hâte et le critique. Là, d'abord, sauf passer un certain cap, il faut faire attention. À partir de 20% de hâte, euh, le critique et la poli passent devant. Euh, donc, euh, donc en gros pourquoi il faut 20% de hat c'est euh, ça permettre donc 20% date, c'est le cap où on peut garder euh, théoriquement euh, 100% d'uptime de, de 3 stacks de tir à serrer constamment mm -hmm. et euh, avoir jamais de problème de focalisation. Après, euh, si on prend trop d'hâte, on sera trop capé en, on sera trop capé en focalisation et on sera une perte de DPS en réalité. Donc 20% serait le cap, euh, minimum 15% pour être vraiment bien. Après c'est le critique qui est très intéressant. Donc le critique, euh, stat bis avec la hâte, qui, euh, euh, qui permet en gros d'avoir de, de, des procs de tir à tirer, en plus de faire des coups critiques, évidemment. Euh, ce qui est, si je, si je le trouve quelque part, le massif... Euh, voilà, les coups critiques de votre tir automatique ont 20% de chance de mettre fin au temps de recharge de tir à tirer, à tirer. Donc plus on a de crit, plus on a de chance d'avoir des, des procs de tir à, tir à tirer gr gratuits. Et ce qui fait que euh, qu'on peut plus facilement tenir les... Les, euh, les stacks de tir à serrer, donc garder son DPS constant et aussi avoir plus de, de régénération de focalisation donc, euh, contrairement, euh, enfin le, le BM en général, un, il a vraiment aucun problème de, de ressources en termes de focalisation et donc après ces, ces stats là, il y a la polyvalence qui reste intéressante, puis la maîtrise loin derrière ça marche euh, ouais, en plus, perso je trouve que le crit c'est la meilleure stade du jeu déjà de base parce que mm, ouais. tu sais en comparaison, euh, ouais, et en plus du coup si ça t'apporte des trucs, forcément c'est euh, c'est super intéressant, et encore sûr. on a aussi une synergie avec la légendaire éventuelle euh, quoi ah ouais Avec les Raylag bien sûr, la, la, la, la co-critique et la maîtrise euh, prennent plus de valeur, donc euh, moi, après, moi là actuellement sur mon staff actuel j'ai un peu trop de poli, il faut, euh, faut que je, je prenne un peu plus de critiques. Mais, ouais, euh... mais t'es un des rares chasseurs ouais. qui a fait 2K1 déjà, parce qu'il y en a très très peu, parce que c'est très dur chasseur ouais, cette saison en C'est en fait... une meta one shot et du coup euh, sans, sans CD def, euh, ton... déjà si il tu... faut jouer avec un heal, et il suffit que ton heal se, se prenne un gros CC puis derrière tu peux littéralement rien faire si t'as pas ta turtle. Donc c'est vrai que c'est assez dur. Bah, carrément, c'est carrément, la plus grosse raison. En plus, précis, ils ont ultra nerf les dégâts en arène. Genre, ouais. visée, elle fait pas de dégâts au-delà de 80, elle fait pas de dégâts machin et tout. Il euh, y a effectivement des chasseurs BM qui taguent assez haut, euh, mais très très rare et c'est mmh. très très dur euh, de réussir en arène en chasseur. Donc, vraiment, félicitations pour ça, avec. Hein. Ouais, bah, après, j'ai eu, eu un bon mate en réalité, c'était. Il euh, y a un, quand même euh, le ce qui est fort avec le BM, c'est qu'on a un petit stun sympa, qu'on n'a pas en précis. Ouais, ouais. euh, donc le stun de 5 secondes, l'intimidation. Ouais. Et euh, derrière, si euh, donc j'ai joué avec un, un, draw de, un draw de restauration, et qui a aussi beaucoup de CC. Et vraiment sur le setup, euh, c'est très intéressant. Il y a aussi aussi il y a un autre aspect euh, qui est bien en BM, c'est qu'on peut avoir énormément de dots, mais sans le faire avec les talents. Après. Ouais, yeah, ça marche. Et euh, en termes de bijoux, du coup euh... Euh, pour les bijoux euh, les bijoux bis, bah après c'est euh, c'est un peu triste, mais va être, euh, les bijoux vraiment bis de très loin, ça va être les bijoux qui vont donner des dégâts euh, flat euh, et bruts directement. Parce que euh, si, euh, si ça donne des stats ou de la G, euh, des stats ou de la GT autre, ça va donner un pourcentage de dégâts, et déjà que les dégâts sont faibles, ça va pas être intéressant. Mais c'est pour ça que donc ouais, euh, le bijou de Netreus, le c'est le bis de très loin, puis après suivi par le bijou d'Inerva, qui, euh, qui, comme je l'ai dit avant, euh, synergise bien avec le fine. Donc il implique des dégâts d'ombre des dégâts à chaque fois qu'on inflige une, une attaque euh, sur les 5 prochaines attaques. Donc voilà tout ce qui va être dégâts flats, le franchement aussi qui est très bien, euh, dégâts, dégâts, dégâts flats aussi euh, sur, euh, sur tes attaques. Mais bon c'est ça qui est dommage aussi, c'est un peu symptomatique de, du manque de, de, de, de DPS du même. Carrément, c'est complètement symptomatique. Hein. Je suis d'accord avec toi, j'allais te le dire, justement, bah ça, ça montre que, justement, sûr. Euh, il y a des petits skis, quelque part. Ça marche. Et du coup, si on arrive, maintenant, on va être euh, sur du boss mono, comme tu l'as dit, sur mm. de l'artificier, du destroyer. Tu vois, des boss comme ça, ouais. où, au final, ouais. mine de rien, quand on regarde, même télégatoire ou autre, euh, le DPS mono est pas mauvais, on peut pas dire qu'il est, euh, est garbage, tu vois, Genre, non, est, il, est très, il, est, il est très correct, et du coup, qu qu'est-ce qu que tu mets en place pour en arriver à là, euh, déjà en termes de talent En termes de talent, déjà, bah, en fait, euh, le, le BM, il n'y bon, a pas beaucoup de choix de talent, et que ce soit en multi ou mono, il n'y a euh, pas ou très peu de changements de talent, en réalité. Euh, donc, pour, ce qui, pour ce qui est des talents, en, le premier talent à prendre, c'est l'appel du familier, le compagnon animal, qui, euh, qui va faire qu'on va avoir euh, bah, deux familiers qui vont être là et qui vont faire les mêmes attaques. En, euh, donc quand je fais un ordre de tuer, ça va lancer deux ordres de tuer. Quand ils vont faire une griffe, ça va lancer deux griffes, etc. Après, il euh, y a un petit debuff, c'est une petite réduction des dégâts. Bon, c'est pas écrit, c'est dommage, mais il euh, y a euh, donc le, toutes les attaques du pet font... Je vais être mis sur 35% de moins de dégâts ou quelque chose comme ça. Mais derrière, c'est euh, meilleur en, en termes de dégâts, ça reste au dessus. Euh, et puis après, les deux autres sont pas assez bons. Donc là, c'est. Euh, le, leur deux yeux devient euh, en dessous de 50% de. devient un exécute. Donc euh, il augmente de 50% de dégâts pour les cibles qui ont moins de 35% PV. C'est pas, pas, pas suffisant euh, pour justifier euh, ce choix-là. Et, euh, et la bête féroce qui, euh, qui, a, qui, donne, qui est pas assez intéressante non plus. Euh, et mmh. en plus, qui est un actif, Donc. On euh, ne partirait pas sur ça. Enfin, T'embêtes pas trop à expliquer les trucs qui ne ouais, ouais, sont pas, pas pris. Ouais, pas mmh. euh, sinon donc là pour le là, euh, pour la deuxième route donc c'est l'odeur du sang qui permet de une fois utilisé courbecial d'avoir deux charges de tir à serré, euh, pouvoir euh, donc, euh, facilement atteindre trois stacks de tir à serrer, euh, facilement garder ses stacks. Euh, plus tard dans l'extension je pense que ce sera le, la communion avec la meute donc, euh, qui, euh, qui augmente les chances de des coups critiques de reset le, le tir à serré. Après euh, je conseille la guérison spirituelle euh, qui permet de reset plus facilement l'enthousiasme, le, donc le seul heal le seul chasseur. Euh, maintenant ici euh, ce qui va être euh, ça c'est un, un talent essentiel qui va faire que tir à serré donc euh, qu'est-ce que fait le tir à serré il augmente euh, il va augmenter donc il va appliquer un dot euh, pendant 8 secondes euh, à la cible euh, Il va aussi boost euh, la vitesse d'attaque du familier euh, de 30% pendant 8 secondes aussi Et il va générer 20 points de focalisation en 8 secondes aussi Donc tout ça voilà il y a une, y a une sorte de logique et donc c'est cumulable trois fois, et là maintenant ça rajoute encore un nouvel, euh, un nouvel effet qui augmente les chances de co-critique de 3% pendant 10 secondes, et qui jusqu'à 3 fois, donc jusqu'à 9% de critique Et si on arrive à garder trois 3 stacks. ce qui est très intéressant en soi. Euh, après pour euh, donc, euh, pour ce pour la cette rangée là je conseille euh, à toute allure, qui fait qu'après avoir utilisé des engagements, bah, ça, euh, ça enlève euh, tous les effets euh, d'immobilisation, de ralentissement, et ça augmente la vitesse de déplacement de 50%, ce qui est très bien pour... Euh, pour la mobilité des chasseurs qui est déjà excellente. Sinon, pour les mythiques plus, je conseille le tir de lien, qui ouais. est très utile pour permettre aux tanks de qualité. Mm -hmm. Voilà. Euh, pour celle-là, eh ben là, il y a... là, c'est le piétinement obligatoire que ce soit en mono ou multi. Euh, ce que ça, ça fait, ce que ça fait, c'est que quand je lance un tir à serré il y a un petit euh... donc les pets font un piétinement euh, qui déclenche une petite AoE qui est pas capée celle-là, par, par exemple, ce qui peut être intéressant sur des gros packs et qui inflige de assez bons dégâts euh, sur toutes les cibles autour. Euh, ce, qui est aussi, ce qui est bien en mono et en multi et, euh, mais ouais, ce, le barrage et euh, rué sont trop faibles euh, maintenant pour la dernière, euh, dernière rangée, il euh, y a deux talents qui sortent du lot. Euh, l'aspect de la bête qui augmente de 30% les dégâts infligés et euh, aussi euh, de 50% les, les techniques euh, passives euh, du pet, donc euh, de, de l'aspect du pet donc il y a 3 y mm -hmm. mm -hmm. et à chaque fois il y a une technique passive, donc euh, la rue c'est le visage de déplacement euh, la ténacité c'est de, de l'enjeu en plus c'est euh, la ponction pour le Mmh. et donc ça c'est assez intéressant et les dégâts, le, dé, les dégâts, le 30% de dégâts est, est très bon. Après en mono celui-là passe devant, euh, c'est l'effusion de sang donc c'est un actif du mine de recharge et qui, euh, qui applique un DOT et qui augmente les dégâts euh, du familier pendant 18 secondes. C'est euh, la même durée que le pouvoir d'effet en plus quasiment euh, Ouais c'est vrai que c'est exactement la même durée que le pouvoir d'effet. Mmh. Et qui est encore plus intéressant si on a le l'écro. parce que ça augmente les dégâts du familier et c'est bon, ça se cumule avec. Il y a un très bon scaling avec. Avec l'écro, je vous conseille ça en mono. Après, c'est un actif. Si vous voulez pas l'actif, euh, vous ne pouvez pas le prendre. Mais même si mon euh, multi, bien sûr, celui-là est mieux. Mais même si celui en mono est mieux, il euh, faut pas oublier que là, il y a. Y a moi, euh, moi, je vous conseille de jouer avec euh, le pet euh, euh, le un pet euh, esprit de pet pour avoir le le, le, le buff d'endurance qui est très utile en, en raid pour la survie, et en plus vous avez un bonus de 50% de ce buff là, donc il passe de 5 à 7 euh, ce qui fait que donc vous avez encore plus de d'endu et c'est non négligeable, il n'y a pas que les dégâts qui comptent quand quand on DPS, faut rester vivant parce que sinon on DPS plus quoi et donc ouais, euh, c'est sûr que, que je proposerai ça même des fois en mono euh, sur euh, sur certains faits. est ce que euh, tu peux ne pas savoir ou pas c'est quoi ouais. la différence en mono du coup euh, sur le dernier talent de prendre euh, celui là ou l'autre euh, concrètement sur une sim ça c'est du quoi 1% 2% euh, clairement c'est très c'est très peu genre je sais pas je serais plus euh, 50 de dps donc euh, c'est ouais, pas énorme ouais, c'est très peu ouais. c'est vraiment genre ouais. euh, on est de l'ordre de, de 0.5 pour rajouter un actif euh, sur du pur poteau euh, ouais. qui implique du coup un buzz sur x secondes c'est vrai qu'au final c'est vraiment short hein. ouais après peut-être qu quand on a les crocs c'est peut-être un, peu euh, un peu plus intéressant mais en tout cas c'est vrai que c'est un actif en plus et que c'est pas si enfin euh, si on, si on l'oublie c'est une grosse paire de TPS alors que là c'est un passif et en plus on a de la survie en plus mmh. je pense que moi clairement sur tous les fights je, je garde ça et je change jamais mes talents en réalité <rire> tu t'embêtes pas ça marche Attends part coup, pour le euh... en mythique plus bien sûr du coup, veux taper, tu veux taper un euh, boss, tu veux taper Hurlel, tu veux taper veux avec ça, c'est quoi mmh. l'ordre d'exécution, c'est quoi les priorités euh, Déjà, pour rien que ton le... open, par exemple. Pour le, pour le cycle DPS, ok. Euh, déjà, euh, donc, euh, donc euh, l'open, euh, moi j'aime bien open avec Cordeaux de tuer, parce que Cordeaux de tuer donne un, un, une sorte de buff de, de vitesse au, au pet, pour qu'il puisse mmh. directement se taper mmh. sur la cible et directement DPS. Euh, dès le début, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à stacker son tir à série. Donc là on peut voir, bah Là, j'ai un, un wikora pour le tir à serré euh, qui est assez intéressant Qui va m'indiquer quand je peux euh, ou pas euh, refresh mon tir à serrer Donc il m'affiche mon nombre de stacks. Donc là, quand, quand ça va être, il bon, faut que j'attende que j'ai plus de stack mais, mais quand il va être violet, voilà, quand il va être euh, mauve comme ça C'est que bah, je pourrais pas refresh mon tir à serrer Donc je peux dire un coup bestial pour faire proc le, le talent Et pouvoir garder mes trois stacks de tir à serré. Donc vraiment la, la rotation, ça va être ça, va être ça le but Garder le plus de stacks pour avoir plus de régénération de focalisation, le plus de vitesse d'attaque des pets, le plus de goût critique, etc. etc. Euh, maintenant, donc voilà, une fois donc, à l'open, on, bah, on met le Faillé qui va mettre les instants primo, et derrière, il va falloir mettre le maximum d'attaque possible, tout en gardant les trois stacks. Donc Après, avec le critique en plus que, que donnent les, euh, le, les instants primo, c'est plus facile de garder euh, son, son tir à serrer, parce qu'on peut avoir des procs euh, comme là plus facilement. Et derrière, euh, aussi claquer le courroux bestial en même temps que le Faillé, pour toujours augmenter les dégâts. Donc le but c'est d'avoir un maximum de dégâts. Juste avant le faillé aussi, euh, j'ai oublié, mais il faut, faut bien penser à mettre le légendaire. Et euh, ce qui est intéressant c'est que le légendaire dure... Euh, il va durer je crois... Euh, il va durer euh, 12 secondes. Et euh, en général, juste après le faillé, on pourra le, le re-refresh. Et euh, donc il y a une certaine... Il y a une bonne synergie avec ça, donc le légendaire, puis le faillé. Puis après, on, euh, ce qui est important c'est que là, voilà. Là, je vais, euh, je vais récupérer le piège du et le et le, la fusée éclairante. Ce qui est important, c'est pas de relancer un piège de goudron, parce que le piège de goudron va rester beaucoup plus longtemps que le CD du, du piège de goudron, c'est de relancer un, un, un... une fusée pour pas avoir à réussir un GCD avec le piège de goudron. Ça, c'est une chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est que... ton piège est encore au sol 18 secondes après, ouais. c'est ça euh, okay. Ouais, enfin, beaucoup plus longtemps que beaucoup plus longtemps que le, que le CD, quoi. Il reste, je pense, qu'il ah, ouais, reste 40 secondes, je crois. Ouais. 40 secondes, ouais. Ouais, 25 ouais. secondes de, de CD, mais, euh, mais donc c'est pour ça que le but, mm. c'est c'est de mettre de, le l'ordre, c'est pas vraiment euh, tir de goudron et euh, fusée éclairante, c'est plus tir de goudron, plus éclairante, puis refuse éclairante. Comme ça on gagne un GCD, et euh, derrière c'est du DPS gagné. Mais c'est sûr que c'est bon à savoir que on peut réussir le PS de goudron euh, qui est déjà au sol, qu'on avait, qu avait déjà utilisé avant, pour, euh, pour optimiser ça. Donc là voilà, donc là j'ai pas besoin de relancer un PS de goudron, je peux réutiliser celui qui est au sol. Bon là j'ai pas été assez rapide, mais, euh, mais sinon euh, en gros c'est un peu ça le principe bah Je vois que tu t'es mis un wikora là-dessus aussi, du coup. Euh, ouais, ouais j'ai un petit wikora, mais bon, il bug un peu. Enfin, il me dit, il me dit à quel moment je devrais lancer mon piège de goudron mm -mm. pour euh, que j'ai ma... Pour, pour ma fusée, tu vois, après, dans 3 secondes. Mm. Ici, donc là, dans... après, c'est un wikora qu'on peut retrouver sur Wago. Euh, euh, de toute euh... façon, on va y revenir sur les mikora. Ouais. Alors, du coup, on va, euh, je, vais, je vais refaire un petit peu au, au ralenti euh, histoire qu'on voit un petit peu les trucs euh, qui yes, pourraient un petit peu manquer. Donc, au début, tu arrives, euh, ta première prio ça va être de faire piège de goudron, fusée pour ouais. déjà poser ton piège. Exactement. Euh, tu fais ordre de tuer après ça ou avant ça euh, Bah, déjà déjà le, la, première ouais, la première chose, donc là je vais poser mon piège de goudron. Ouais. Euh, je vais mettre ma fusée. Ouais. Ordre de tuer, puis directement ouais. le feuille Ouais. Puis, euh, bestial, donc là je vais vite avant de le courbe baisselle, je vide mes stacks de tir à serrer, très important. D'accord, tu, euh, passer... tr... tu vides tous tes stacks ouais. pour passer à 3, ok. Euh, ouais, pour, pour, déjà pour, je vide mes stacks parce que le, le courbe baisselle va me donner deux stacks. Ouais. Et donc il euh, faudrait pas que je perde des stacks justement, et comme ça je passe très vite à 3 grâce à ce talent. Et puis après voilà, bah là je, ma rotation après c'est donc euh, d'utiliser le tir de cobra. pour Donc le tir de cobra mm -hmm. pour, euh, tir de qui va reset d'une seconde le temps de recharge de tuer. Ouais. pour après utiliser un maximum d'ordre de tuer, donc l'ordre de tuer c'est la technique qui va faire le plus de dégâts et pour le moins de focalisation, donc euh, pour 30 de focalisation alors que le tir de cobra va faire 35 euh, le danger ça va être d'utiliser trop de tirs de cobra euh, parce que si je vais utiliser trop de tirs de cobra derrière euh, ça, pour avoir, euh, ça va être contre-productif parce que j'aurai plus assez de focalisation pour tirer l'ordre de tuer et ça va faire que je vais, je vais réduire le cd d'ordre de tuer mais je pourrais même pas l'utiliser donc ce sera du dps perdu parce que j'aurai plus mmh. assez de focalisation donc vraiment mmh. faire attention à la focalisation et utiliser le tir de cobra euh, Seulement si euh, je pourrais utiliser un ordre de tuer juste après quoi. Donc vraiment là, donc là je, je sais que je peux utiliser un ordre de tuer, donc je peux spammer me euh, tir de cobra, mais là si j'ai plus de focalisation, bah là je vaut mieux que j'attende. Parce que là si j'utilise un tir de cobra, je pourrais plus tirer de tuer, donc euh, ça change rien de, de devoir attendre euh, le, le CD tout simplement. C'est vrai qu'il faut ça, faire attention à ça. Ça marche, du coup euh, au niveau de euh, rien que de tes stacks de tir à serrer, euh, ça t'arrive du coup d'être à 3, 3 stacks et euh, d'en avoir mmh. déjà 2 deux, euh, deux dups euh, ça marche, Tu les remets à quel moment en général au bout du En gros ça dépend globalement en fait euh, ce qu'il faut faire euh, le donc le, le, le tir à serrer il reste euh, donc il reste 8 secondes euh, globalement ce qu'il faut faire donc là je vais mettre un tir à serrer à cible si j'ai besoin de focalisation euh, je vais enfin je, je, je, excuse-moi je, je suis peut-être pas très clair euh, je, je vais donc là je vais lancer le tir à serrer le but c'est être de, de refresh le tir à serrer le plus tard possible pour toujours pouvoir euh, avoir un tir à serrer, donc là, dès que j'ai deux tirs à serrer, il faut que je vide mon tir à serrer, c'est de la focalisation gagnée, c'est euh, ça refresh, il n'y a, a rien de perdu, je ne peux pas le laisser en idle comme ça euh, sans l'utiliser, mais le but c'est vraiment d'utiliser le tir à serrer le plus tard possible, donc pour garder les trois stacks, euh, pour donc refresh les trois stacks, mais aussi euh, pas l'utiliser trop tôt pour ne pas se retrouver, bah sans rien, donc là si j'ai trop tôt, voilà, je ne pourrais pas le refresh parce que j'aurais pas mis assez de délai entre chaque tir à serrer, je serais allé plus vite que le temps de recharge. Après, euh, après si j'ai besoin de focalisation, faudrait que. Si j'ai vraiment besoin de focalisation, il ouais, faudrait que j'utilise le tir à serrer. Il faudrait qu'il y ait moins de 7 secondes avant le prochain tir à serrer pour que je puisse être sûr de pouvoir le refresh globalement. Ou avoir un mm -hmm. cours bestial de prime. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord, Donc ça, le reste c'est hors de tuer euh, en cooldown et ouais. sinon tu le reset euh, dans la plus avec le tir du cobra. Dès qu'il va être despo je commence à spammer euh, pour l'avoir euh, directement en cooldown, c'est le qui fait le plus de dégâts. Et du coup au niveau du retour de tes CD, euh, typiquement en courroux bestial ça ouais. c'est euh... bah, en fait euh... à quel moment tu le remets bah le courroux bestial tu vois à chaque fois que j'utilise tir à serrer bah je le récupère très souvent parce qu'à chaque fois que tu tires tir à serrer il est réduit de 12 secondes sans C.D mm -mm. donc en fait le courroux bestial j'ai vraiment très rapidement donc là dès que je l'utilise je gagne deux stacks de tir à serrer tu vois directement là je suis j'ai déjà... déjà fait un quart de chargement en utilisant des tir à serrer il des procs, etc donc le courroux bestial c'est vraiment une C.D qu'il faut utiliser euh, le mieux c'est d'utiliser quand on a quand même assez de focale pour derrière faire des attaques parce que pas se retrouver à l'utiliser pouvoir rien faire au final. C'est quand même un, un bon... C'est même un moment, une, une fenêtre où il va falloir euh, rentabiliser le, le boost de dégâts. Et, euh, et aussi l'utiliser avec les faillets, le faillé pour euh, aussi augmenter de 25% les dégâts de, de ton burst. C'est important mais derrière ouais, euh, l'utiliser dans CD parce que le CD est vraiment court en réalité. Hein. Donc voilà. Puis le reste, de toute façon, c'est ton aspect et ton aspect revient avec ton pouvoir d'effet, donc après le ouais, reste... Ouais, l'aspect vraiment, tu plus besoin de le bind, tu le mets dans un macro avec le, mm -hmm. le pouvoir d'effet et directement euh, tu l'as et derrière tu peux t'amuser tu peux à, à mettre ton petit burst et tu n'auras jamais de problème de focale. Donc là, là par contre, tu peux vraiment spammer tes tirs de Cobra jusqu'à avoir ton ordre de tuer et la focale va monter très vite avec euh, les trois stacks plus euh, l'aspect. Plus Carrément, carrément, carrément. Bah, je pense que c'est euh, très très clair pour euh, du mono. Okay. Et du coup, si tu passais sur du multi-cible euh, Sur du multi-cible, là, là, y a plus de, il c'est un peu plus subtil parce qu'il euh, va, euh, va falloir un peu euh, utiliser d'autres mécaniques pour, pour pouvoir être assez viable. Donc, déjà, euh, comment marche le multi euh, Donc, on va utiliser les flèches multiples. Les flèches multiples font très peu de dégâts. Donc, là, 221 dégâts, c'est rien, pas un peu. Le tir du cobra, c'est 2200. Donc, mmh. les flèches multiples font, font très peu de dégâts. Mais par contre, elles appliquent euh, un buff l'enchaînement bestial donc les attaques du familier touchent les autres cibles proches donc c'est pour ça donc ça c'est un buff qu'il va falloir garder euh, garder constamment euh, euh, en, en cours quoi euh, et pour pour pouvoir des autour maintenant il y a aussi euh, le donc le, le buff donc le piétinement quand j'utilise tir à série il va être important de, de de faire proc à chaque fois une séance de tir à série maintenant euh, il y a aussi euh, bien sûr les, les braises qu'il faut qu'il faut utiliser donc euh, qui peuvent toucher jusqu'à 5 cibles 5 cibles et qui puissent euh, et qui peuvent euh, mettre beaucoup de dégâts en AOE avec un joli dot. Donc ça c'est ça c'est déjà la, la baseline en, en, en multi. Il y a un truc aussi qu'il faut faire. Qu il faut faire attention en multi, c'est euh, comment gérer son tir à serré. Je vais pas, je vais en multi, je vais devoir changer, changer de cible pour appliquer mon tir à serrer à plusieurs à plusieurs personnes. Parce que le tir à serré, euh, il, il stack pas, le dot stack pas, le, le dot va juste reset à. À, à, bah, à 8. Du coup, quand j'appuie là, bon là, j'ai perdu 3 secondes. Là, si j'appuie là, j'ai perdu 6 secondes de dot. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est très important et c'est un énorme, une, une énorme augmentation en DPS, c'est de d'utiliser du multi-doting. Donc, de pouvoir de, de, de, de voir toujours dot plusieurs cibles, donc tout en refreshant à chaque fois son euh, son son légendaire. Et voilà, de toujours, de, de pas refresh son tir à tirer sur la même cible, et de changer de cible et de vraiment regarder. Bah, quelle cible a pas encore le tir à serrer Et derrière bah si j'ai trois cibles bah, ça triple les dégâts de mon tir à serrer euh, au maximum quoi. Donc vraiment voilà, dès que j'ai mon cours bestial hop là j'en je mets, je mets, mets un sur euh, un et l'autre sur l'autre. Et là je permet euh, vraiment d'avoir des gros dégâts en AoE euh, pour ce qui est du DOT. Et puis évidemment le, le faille une fois en faillé euh, toujours garder le cours bestial euh, d'activer Et faire un maximum d'attaque et puis après ça, ça fait proc le faillé sur toutes les cibles autour. Et en gardant le courrier bestial euh, avec le buff de maîtrise, euh, le, ça fait encore euh, pardon, pas le cours bestial, l'enchaînement le, bestial. Ça avec le bœuf de maîtrise, ça met encore plus de dégâts. Donc la maîtrise, qui augmente les dégâts des pets. Et derrière, c'est un peu la logique. Euh, et euh, au final, les dégâts ne sont pas très bursty, mais ça reste euh, reste assez constant. Okay. Hein, ouais, parce qu'en fait, t'es hein. une des rares classes. Enfin, euh, il y en a d'autres, hein. Mais t'es quand même une des classes qui a des dégâts eux qui ne sont pas limités. À... Tu vois, par exemple, t'as la contrepartie ouais. entre guillemets, le précis. Euh, bah, si t'as pas de stack de visée, t'as pas de stack de tir rapide ouais. tu fais pas de dégâts de zone en fait hein. et, euh, par contre là du coup toi t'as des dégâts constants euh, ce qui m'amène à quelques questions du coup euh, tes stacks grosso modo de tir à serrer ça va être la même logique que quand t'es en mono dans l'idée là ok tu les mets ouais. sur des cibles différentes mais tu maintiens 3 et euh, tu le fais plutôt quand t'es bas dans les stacks idéalement, enfin euh, t'es bas dans, les, dans, le, dans le refresh que tu vas presque ouais. devoir refresh pour yes. pouvoir toujours le maintenir le plus tard possible, il n'y a aucun ouais. intérêt à le à le, à le spammer si ce n'est pour avoir vraiment beaucoup de focalisation. Ok, au niveau ça, de tes flèches multiples, euh, tu vas faire flèches multiples, 3 GCD flèches multiples plus ou moins tout le temps du coup euh, Plus ou moins tout le temps ouais c'est ça, 2 GCD en général je pense, après, ça... après c'est pas trop grave de ne pas avoir d'enchaînement bestial en cours, mmh. mais, euh, mais ouais c'est à peu près ça. Après euh, voilà donc c'est important aussi en, mono, en multi d'avoir 3 stacks parce que ça augmente l'attaque euh, speed du, des pets, et, euh, et vu que les attaques de mêlée avec euh, l'enchaînement bestial se répartissent sur les ennemis autour, mmh. ça fait qu'il bah, y a encore plus d'attaques autour et ça fait encore plus de dégâts. Mais ouais, sinon, ouais, bah, là, je peux regarder, c'est genre, euh, ouais, ouais, si 3GCD, si on spam. Après, il après, y a quand même un petit délai où tu l'as pas trop, mais... Euh... Tu commences un, un enchaînement de, de packs, par exemple, tu arrives en Mythic+, il y a un ouais. nouveau pack. Euh, Est-ce que tu fais déjà... Flèche multiple ou je fais déjà ton piège en priorité Non, bah d'abord je d'abord em, euh, d'abord je fais d'abord le flèche multiple ouais. parce que ouais, parce que le. le ouais, parce que le temps le temps de, de setup le piège mmh. c'est vraiment un temps euh, où il y a il bah, y aurait aucun DPS tu vois, vraiment le temps de mettre le piège mmh. du coudron le, ouais. le moment qu'il proc, etc c'est un temps que, où il y a du y a pas de DPS donc mettre le flèche multiple c'est du DPS passif donc le pet pendant ce temps-là il peut il peut attaquer donc voilà l'ordre de tuer pour ramener la pour l'agro sur sur le pack puis le flash multiple. Puis je lance mon, mon piège de goudron et je l'ignite. Et, euh, et après, je peux reprendre flèche multiple derrière euh, pour continuer à garder, garder le buff. Mais euh, c'est sûr que pendant ce temps-là, tout faut toujours utiliser un petit flèche multiple avant pour euh, pouvoir euh, lancer sa rotable facilement. Et aussi, euh, un, un petit un petit truc important, c'est qu'il y a un travel time sur le piège de goudron et que c'est important de, de, si on peut, euh, pour le faire proc plus rapidement, se mettre au corps à corps pour qu'il bah, proc beaucoup plus vite et puis qu'on puisse directement mettre après euh, le. Euh, la fusée éclairante pour euh, activer le, le debuff. Ça c'est malin, ça c'est de l'expérience. Ouais. <rire> bah, ouais, clairement. Bah, en plus, tu n'as pas de, euh, de problème en BM vu que tu n'as pas de casque, mmh. l'autre euh, à te ouais. déplacer, donc il faut vraiment en user et abuser. Hein, complètement d'accord. Euh, du coup, ça m'amène également à d'autres quelques questions. Imaginons, euh, tu arrives sur un nouveau pack de nouveau en Mythique+, ouais. euh, mais tu as envie de le burst. Okay c'est un beau pack. Le pack, il est beau. Ouais. Tu as envie de lui mettre des gros dégâts. C'est quoi ta rotation Si tu veux me dire les, les 7 touches sur lesquels t'appuies dans l'ordre, grosso modo, okay. ça serait quoi du coup bah, euh, D'abord, je mets mon ordre de tuer pour euh, ramener, euh, ouais. euh, ramener mes pets sur, la, sur, le, sur le pack. Je mets mon, mon cours bestial pour le temps de setup mon, mm -hmm. mon, mon pièce de goudon. Puis directement, je lance mon fail Et là, je vais, je vais aller chercher les cibles qui n'ont pas de... Je mets mon cours bestial. Je vais vider mes, mes stacks juste avant de, de tir à serré à zéro. Puis je vais chercher les cibles qui n'ont pas de tir à serrer. Je mets mon cours bestial. Je suis à deux stacks de tir à serrer, du coup je vais euh, revider euh, un tir à serrer, il ne faut jamais rester à deux stacks de tir à serrer, faut pas hésiter à, à en vider. Puis après voilà, je garde toujours mon, mon, mon mes flèches multiples, mon enchant mauvais Juste après le faillet, je rallume le piège et puis je continue. Et puis euh, donc là je vais faire du tirs du cobra, du tir du cobra pour euh, faire proc le faillet. Et, euh, pendant que je suis en faillet, hein, le, la rotation, je, je, je prendre une rotation mono parce que derrière ça fait proc euh, des dégâts multi. Puis après, une fois que, en multi, une fois qu'il n'y a plus le une fois que j'ai tout, donc je vais toujours garder le l'enchaînement bestial. Je vais toujours toujours très important refresh euh, mon légendaire dès que c'est dispo, un CD. Quand j'ai euh, toujours euh, me remettre, des, de remettre des, euh, des, des dots de, de tir à série. Puis après, une fois que j'ai plus rien à faire et c'est assez rare, bah là je vais mettre un ordre de tuer. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, mais, euh, mais euh, on va pas utiliser beaucoup de focalisation en, en, en multi. Mais après, ouais, une fois que tu n'as plus rien à faire, euh, là tu, tu, tu utilises ton, ta rotation mono en gardant évidemment l'enchaînement le, bestial. Mais après, euh, c'est tout ce qu'il y a à faire euh, globalement en multi. Si, si tu jouais un autre légendaire, par exemple le Rilat, ouais. ça changerait quelque chose ou pas Ça, à part le fait que euh, tu n'aies pas ton Non, et bah, ta ça, ça, ça, ce, que, ouais, ce que ça changerait, c'est qu'il n'y a pas de moment où tu où tu, où tu, où tu récupérerais de la focalisation sur le temps en faisant ça. tu utilises deux GCD, ce qui que c'est un moment que tu, où tu, tu, ça ne coûte pas focalisation les, les pièges. Du coup, je pense que si tu utilises un autre légendaire, bah, tu feras beaucoup plus de, de, de rotations un peu mono. Une fois que tu as, as l'enchaînement ambitieux en cours, bah, tu feras beaucoup plus de tirs de cobra, etc. Euh, derrière, ouais, c'est vrai que le légendaire, ça fait que bah, tu utilises moins tes, tes, tes sorts mono parce que tu as, as plus de CD et derrière, tu as, as, es, es vite capé en focal. Mais c'est ça aussi qui est bien avec le légendaire vrais je trouve. C'est qu'il y a un moment, si tu perds un peu trop tes sorts et que tu plus de focalisation, bah, tu peux quand même faire mm -hmm. quelque chose euh, pour, euh, pour régénérer la focalisation euh, naturelle. Mm -hmm. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, sur deux cibles, qu'est-ce que ça donne sur deux cibles Par exemple, je crois qu'on a un. Ouais, Sur deux cibles, c'est vraiment pas rentable d'utiliser l'enchaînement vestial. Parce que c'est pas un si gros DPS que ça, c'est vraiment juste des autos, tu vois, c'est du 166. Après, ça peut être scrit un peu plus, mais surtout qu'en fait, c'est 40 de focalisation. Une flèche multiple, alors qu'on a envie tuer, tu vois, c'est 30 de focalisation. Et sachant que t'as un bien meilleur DPS mono en BM faut vraiment plus faire du mono juste le tir à serrer le, le refresh sur la cible à côté ce qui est assez, ce qui est assez important parce que est, ça coûte rien en fait et donc c'est du, du double dps de ton tir à serrer mais derrière ouais utiliser sa rotation mono et si j quand tu mets le faillet pourquoi pas mettre un coup de flash multiple aussi en même temps euh, parce que tu as beaucoup de maîtrise du coup les dégâts des, des dégâts des auto sont voilà ça passe à, un peu plus quoi c'est tu prends genre 20% de dégâts en plus c'est ça peut être ok, mais c'est vrai qu'en cliff de cible, il vaut mieux rester sur du mono et juste mettre son, son légendaire, très important évidemment. Mais euh, juste mettre son... Son... Son serrer, chance, mettre son tir à serré, tout ce qui change, c'est mettre son tir à sur l'autre cible, mais sinon on reste sur du mono. Et il y a quand même beaucoup de cliffs passifs sur le, le BM, euh, donc que ce soit avec le tir à serrer, avec bah, le pétinement, ouais. Ouais, ouais, ouais. le pétinement, mmh. et aussi le... le légendaire qui est très bien mono. Donc ça ne change rien dans ta rotation mono, tu le mets à une CD mmh, mmh. et qui s'applique qui sur les cibles à côté. Donc... Euh... Derrière, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ta rotation de cible, elle change quasiment pas de ta rotation mono, juste bah, dès que t'as un tir à serrer et que en as déjà un adjoint sur la cible actuelle, tu refresh donc tu refresh sur la cible à côté pour yes. optimiser. Bah Écoute, parfait, hein, parfait, c'est ouais. super, super clair. Très okay. bien, euh, c'est nickel. Alors franchement, merci beaucoup pour tes explications. Et du Pas coup, coup si euh, on parlait un petit peu, euh, on va déjà faire. D'habitude, je fais interface avant, mais on va faire macro avant parce que BM, euh, ouais. BM, c'est une super macro. Donc j'imagine, en, enfin, un peu quand même. J'imagine, t'en as quelques-unes. Ouais. ouais, totalement. Euh, bah si, je vais, si, voir mes macros. Euh, en fait, j'ai quasiment tous mes sorts euh, que j'utilise, bah je vais avoir dessus euh, un slash pet attack. Ouais. Donc ce c'est soit... Euh, bah déjà, sur le dossier, sur je vais avoir un stage pet attaque aussi. Je vais avoir à chaque fois un cast bah, griffe, morsure, coup de patte. Donc chaque chaque type de pet va avoir une attaque différente. Donc là, par exemple, le loup, ah ouais. ça va être une griffe. Donc là, voilà, sur mon cœur de cobra, c'est un griffe. Sinon il, morsure, morsure, il a ouais. sinon, c'est pareil, fait, il le fait pas forcément, ou il perd de l'énergie, bah, Il l'utilise automatiquement, tu vois. Donc là, euh, tu vois, il l'utilise automatiquement. Sauf que... Euh, regarde. Euh, attends, mais je, je suis un peu bête, peut-être. Oui, de base, donc de base avec le droit tu, tu l'as fait automatiquement. Mais des fois, avec la lente en serveur, il euh, y a peut-être un petit délai à chaque fois. Le faire comme ça, c'est un petit truc, mais ça, ça force un peu euh, ce qu'il utilise avant, tu vois. Bien en sûr. En gros... Euh... Voilà. Ouais, ouais c'est logique et ça m'étonne pas parce qu'au pire, il l'a déjà en cooldown et ça, ça ne change ouais. rien. Et donc. au mieux, ça te sert. Euh, tu tu c un truc que tu pourras m'envoyer aussi après la vidéo ouais. sur... pas de problème. Ouais, ouais, pas de soucis. Je, je ouais. pense que ça sera demandé ça. Ouais. Euh, ok, mais... donc t'as ça T'as quoi d'autre du coup si Ouais, là, quoi. Euh, non, mais, sinon, ouais, c'est surtout si euh, par rapport à un truc que j'ai remarqué par rapport au ping, en gros, euh, ce qui fait, qu fait le pet, c'est qu'une fois qu'il a plus de CD, là, il check s'il si faut le lancer. Alors que tu peux le, le lancer avant le CD. Il y a un système de, de, de queue d'en haut c'est que si tu cliques sur un sort euh, avant euh, genre je sais pas 400 millisecondes avant euh, qu'il qu soit disponible bah, il est quand même lancé dans la queue et ce qui ouais. fait que c'est encore plus euh, rapide avec la latence c'est plus ok sinon en macro euh, pour l'ordre de tuer il y a un truc important c'est euh, que que je trouve assez important c'est quand t'as pas tempête des fois qui est pas qui est pas summon et ben c'est euh, c'est soit ça, ça, ça lance l'ordre de tuer sinon ça peut pas ça appelle le familier donc là c'est le familier 4 donc si j'appuie sur mon ordre de tuer bah là directement ça va summon mon pet Et puis après je pourrais utiliser mon ordre de tuer C'est vrai que c'est un truc un peu gênant <rire> Quand quand t'as pas, euh, pas ton pet et que tu, tu le vois pas Et que t'es là tu te dis mais bah, pourquoi mes sortes portent pas Bah c'est juste qu'il est, qu est pas invoqué quoi C'est marrant parce que du coup ta macro principale de DPS Enfin ta touche principale de DPS C'est 6 lignes de texte tu sais c'est un truc de... Ouais ben, c'est vrai c'est vrai que c'est bizarre Mais après c'est rien d'autre spécial Bon après il y a des... Euh, le but c'est de mettre ça ouais, dans tes dans tes touches principales pour le plus spam euh, qu'on sort. Euh, après ce que j'ai euh, ce qu'il y a d'importance là je, je vais regarder un peu mais euh, tout ce qui euh, piège, etc c'est le, les mettre en curseur donc euh, mm -hmm. donc là euh, avec euh, excuse-moi avec le lancer que tu euh, fais ah, bah, ça, hein, cursor, justement c'est ouais. ça beaucoup plus vite. Ça hein. ouais. va ouais, beaucoup plus vite parce que déjà euh, en fait si euh, si je prends euh, si je prends genre une fusée clairent bah là je clique, donc ça veut dire que quand il y a la zone qui applique ça veut dire que le GCD est fini, donc il n'y a rien. Donc il y a un, toujours un délai, même de quelques millisecondes, le moment où je choisis, je vise, je clique, et c'est vraiment du temps où tu DPS pas du tout, et c'est une vraie, vraie paire DPS. Alors que directement, euh, mettre son curseur et spammer même quand le sort n'est pas dispo, c'est vraiment un gain dans ton, dans ton cycle et euh, c'est important, même s'il faut faire attention des fois. Donc, c'est pareil pour l'effet. Euh, Il faut pas mettre ces euh, sorts dans le, dans le décor ou bien dans le vide. Euh, bien viser les pieds du boss. C'est pas genre le boss parce que là, ça irait derrière. Hein. Bien viser euh, les pieds de la cible. Euh, pour mon, ma macro Fae, euh, je, je vais utiliser mes, les, mes bijoux. Donc là, j'ai bon, les bijoux que je mets euh, en général, même s'ils ne sont pas équipés. Euh, je les mets dans ma macro. Mais sinon, voilà, le cast aspect de la nature qui est hors GCD donc je peux le mettre dans une macro facilement et euh, le dans le curseur euh, le cast de euh, mm. l'esprit sauvage. Voilà. Euh, si si j'ai une macro euh, assez bien c'est euh, si je la trouve voilà c'est une casse sequence pour le pour euh, le, le légendaire donc qui permet de bah, quand je, quand je mets euh, euh, quand je mets un, un piège du goudron sur cette euh, sur ce, sur cette macro euh, après ça va changer ça va devenir euh, ça va devenir en fusée éclairante etc donc piège de goudron fusée éclairante même si euh, le mieux, comme je l'ai dit au début, c'est de faire un piège grond et deux fusées éclairantes derrière pour rentabiliser le, le piège du Bah Je suis d'accord avec toi et du coup, ça m'amène également à une autre question. Si par exemple, tu dis cette macro, mais que t'es à 40 mètres de la cible, Ouais. est-ce euh, est que ça va pas trop vite Trop vite, comment ça Bah, Le temps que ton piège arrive vraiment, du coup, t'as la fusée Ouais, justement. Quoi, hein mais en fait, la macro, la c'est macro, à toi d'activer, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. C Donc c'est... Ouais. Euh, faut quand même... Euh, ouais, en fait, ouais, te vois, te chier, si tu hein. vois, ça, ça change une fois que t'appuies, après c'est à toi de, de rappuyer derrière. Mais c'est vrai qu'il ouais. faut, faut faire attention. Euh, Il y a des choses importantes à savoir avec le, le légendaire, c'est que... Euh, en gros, euh, je vais attendre que le CD revienne, mais... Mais euh, ce que ça fait, c'est que... Euh, la fusée éclairante, elle va appliquer des buffs pas au moment où elle, a, elle, elle atteint la, le piège, c'est au moment où elle est cassée, justement. Et ça, c'est un truc peut-être un peu contre-intuitif, mais... Euh, bah moi, je vais mettre un piège. Euh, voilà, j'ai mis une fusée éclairante, je suis un peu bête, mais... mais en tout cas voilà comme que. Donc là si je mets un piège, euh, donc derrière le, le piège faut bien attendre qu'il s'active, qu qu'il se mette mm -hmm. sous la cible, donc comme je disais avant, euh, plus je me mets proche, plus il va s'activer vite. Donc c'est intéressant de se mettre au cac que... pour pas avoir à attendre qu'il s'active. Et derrière, là je pense si je me mets loin avec un long travel time, bah le, le, le debuff va s'activer instantanément au cast. Donc directement il y a pas de, il n'y a pas besoin mm -hmm. d'attendre. Donc mm -hmm. ça c'est un truc important à savoir. Et aussi même si la cible sort, c'est un debuff que ça pose sur les cibles actuelles. Donc si une cible qui rentre, elle ne... ça ne change rien pour elle. Et si cette cible sort, elle va garder le debuff. Euh... Enfin, il n'y a aucun problème si... Si... si le tank kite les mobs. C'est pour ça que le mieux, si le tank kite, c'est soit de mettre un tir de lien, pareil pour le faillé, pour garder les mobs, ou bien de se mettre au cac et directement pas m'élancer. Et après, ils peuvent aller déballer de n'importe où, ils garderont le... le debuff sur eux. Yes. Bon après potentiellement. Ça va être de l'histoire de ouais. cette légendaire, <rire> ouais, et, euh, non, on verra. mais, euh, mais t'as raison, parce que du coup, ça, au final, ça ajoute beaucoup de, de nouveautés, et, entre guillemets, ouais. bah, un peu quand même de complexité euh, à vrai. la classe et à son cycle, hein, clairement. Surtout que c'est déjà une classe simple, donc ça, ça ajoute quand même euh, un, un gros euh, pan euh, de... mmh. dans la rotation. Ouais, clairement, clairement parce que c'est vrai que de base propre IBM là où t'as de la complexité euh, je trouve c'est bah, cette histoire des trois stacks de frenzy euh, etc Exactement. ça c'est vraiment des trucs importants euh, ouais. qui font vraiment la différence après moi que, le... ce que j'aurais aimé c'est que c'est que qu'on puisse mettre plus de trois stacks que ce soit plus dur à tenir mais derrière tu sais qu'il y ait plus un, un intérêt de gameplay intéressant de dire ok bah je... euh, ça créerait un burst de me dire ok bah là je vais mettre je vais, je vais essayer d'avoir six... je vais, je vais tout claquer pour avoir six stacks derrière après c'est sûr que j'aurai zéro stack parce que j'aurais plus assez de j'aurai plus de quoi tenir mais, euh, mais au moins j'aurai un petit burst à un moment où je sais pas j'aurai plein de critiques, plein d'attaques speed sur les pets, etc. C'est sûr que je trouve ça. J'aimerais bien qu'un jour qu'on puisse avoir plus de 3 stacks, ça, ça rajouterait plus d'intérêt dans le gameplay. Soit tu joues safe, plus constant, soit tu veux jouer un peu plus bursty en claquant toutes tes stacks d'un coup. Donc ouais. <rire> complètement. complètement. Et niveau interface, parce que du coup j'ai vu que t'es bah, équipé, alors ça pareil je pense c'est important euh, pour les trucs que tu traques, c'est à dire bah, tu traques trois trucs et je trouve que c'est vraiment euh, les trucs à traquer, ouais. enfin t'en yes. traques plein mais en gros euh, tu traques euh, la fusée, tu traques les stacks de Frendy et tu, stack, tu traques le, ton enchaînement bestial, euh, ouais, ça totalement. effectivement c'est important, c'est les trucs que t'as fait toi-même que t'as repris sur le deck Non euh, non ça, ça c'est des trucs que j'ai pris sur beaucoup, bah j'ai un peu galéré à après, après le truc de l'enchaînement bestial je l'avais fait... Euh... J'ai rec... enfin je l'ai un peu euh, crafté euh, bizarrement avec un autre euh, Wikora, mais sinon ça c'est le, le celui du légendaire je l'ai pris sur internet. Sinon euh, il y a aussi euh, sur wago ça c'est un excellent un excellent Wikora vraiment qui te met qui, qui traque le, le CD, euh, la couleur, qui te dit euh, si tu pourras refresh ou pas ça c'est euh, ça c'est énorme. Est-ce bah que tu là, penses je pense que je pourrais le retrouver ce lien euh, Oui ouais, bien partager. sûr bien sûr ah, je te donnerai tout ça. Euh... Yes. Euh, et sinon après euh... il, est, il est vraiment je le trouve vraiment cool il est vraiment propre il est vraiment enfin c'est vraiment cool de pouvoir se dire ok bah là je vais je vais pouvoir euh, reset et si c'est violet je me dis ok bah je vais devoir ouais. euh, préparer à utiliser un... Utiser... je vais devoir utiliser mon courbe sale pour récupérer un stack et pour euh... ouais. exactement pour et ça, ça donne une info où t'en es et tout ouais. est-ce que t'es bien c'est vraiment cool ça ouais. prend en compte plein de paramètres ça prend en compte si, en... si t'es en gcd tu vois si t'es genre j'utilise un autre sort bah il sait que par exemple je crois qu'il s'arrête un peu avant tu vois genre euh... Si j'utilise euh, d'autres sorts euh, en GCD, bah, il devient violé parce que... Euh, ouais. Ah, c'est pas mal, putain, c'est bien joué est, Il est assez bien fait, hein, vraiment, ça, ouais. ça aide énormément. Hein, et, et sachant que c'est un peu l'aspect principal de l'aspect, la, de et ça apporte tellement en DPS, euh, parce qu'il y a vraiment quatre aspects, hein, c'est la résonance de focalisation, l'attaque speed du pet, il y a un dot, et en plus avec le talent euh, du critique, ouais. plus t'as stack, plus bien, et, et euh, je, trouve ça, je trouve ça fun à, à, à optimiser. Mais ouais. Est-ce est que, euh, juste pour une parenthèse un petit peu future, on a un mmh. peu parlé avec les légendaires, etc. Pour toi, au niveau du palier 2, euh, du palier 3, donc euh, de la suite qui va arriver, à un nouveau... donc là, on parle de 9.1, on parle de 9.2, etc. C'est quoi, toi, ton ressenti, ou ton espoir, ou, ou non espoir sur la suite de BM et, euh, bah, Alors, on en parle beaucoup par rapport à précis, ce pas des classes qui jouent pareil, mais au final, c'est quand même deux chasseurs à distance. Euh, pour toi, quel est ton espoir au niveau de l'aspect euh, sur la suite hein, en termes de PME bah euh, pour l'instant ouais c'est vrai que euh, pendant BFA euh, BM ça a été top tier pendant euh, toute extension. et derrière euh, maintenant précis bah il y a un petit renouveau ça, ça change un peu au niveau du end mais je trouve ça quand même dommage que l'aspect soit si délaissé euh, et qui est pas euh, et je pense qu'il y a vraiment en soit l'aspect actuellement le gameplay est excellent je le trouve vraiment fluide c'est aussi pour ça que je le joue c'est que c'est que tout est cohérent dans, le, dans la rotation dans les dans le dans le lore dans le dans la, la maîtrise des bêtes et euh, et leur rage etc euh, mais euh, ce que j'espérais ouais c'est un peu plus ajouter un peu plus de un burst plus intéressant dans dans l'aspect la, euh, que ce soit euh, bah comme je disais ouais sur le tir à serré pour pouvoir avoir plus de trois stacks et euh, avoir être un peu plus libre dans nos décisions si on veut jouer constant ou jouer burst et aussi euh, un buff de la maîtrise parce que c'est c'est ridicule en fait la maîtrise euh, le c'est la coup le coup critique donne limite deux fois plus un point de coup critique de limite deux fois plus de DPS qu'un qu point de maîtrise. Ça, je suis 300% d'accord avec toi. C'est le premier truc que je me suis dit mm. euh, concernant ça. C'est que, alors, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est que la maîtrise, suivant les classes, est bien ou pas. Mais, mais du coup, en fait, la mm. maîtrise, ouais. si elle est nulle euh, sur ta classe, ça veut dire que. Euh, ou, ou même si elle est équivalente au reste, c'est que forcément, critique et police sont des stats qui augmentent tes dégâts. Ouais. Bah, dans ce cas-là, tu vas les favoriser. Mais à quoi te sert ta maîtrise si elle est inutile en mono et en multi euh, Je veux dire, à quoi c est c est ça sert si que c est c est de, cette je existe, Tu vois, c est, c est, Ça n'a aucun sens. Pour moi, ouais. tu devrais avoir des avantages. Dire, par exemple, je sais pas, ta maîtrise, euh, ok, en mono elle est peut-être en dessous du critique, ok, normal, mais en multi elle est vachement forte. Tu vois, ouais. genre un truc comme ouais. ça. Mais en multi elle, elle, elle, forte, mais pas, elle est forte, mais pas assez forte. En fait. C'est juste que c'est pas assez. Et euh, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une maîtrise d'avoir une bonne maîtrise, parce qu'après, les, les, les crocs, il seraient, seraient, y aurait une très bonne synergie. Euh, ouais. déjà, euh, bah déjà, avec le, le faillet qui donne euh, les conduits, etc., qui donne euh, de la maîtrise, mm -hmm. euh, d'avoir, avoir, être coup critique maîtrise, ça permettrait aux crocs d'être bis, parce que la maîtrise augmente les dégâts du pet, euh, les crocs augmentent les dégâts critiques du pet, coup critique maîtrise, tout, tout, tout rentre parfaitement, et puis en plus, euh, les bis du, euh, du précis, c'est coup critique maîtrise. Derrière, tu peux jouer deux spits en même temps. Hein. C'est euh... enfin, vraiment dommage que ça la... la... soit si inutile et que j'ai qu'une seule pièce avec la maîtrise. C'est mon arme, mais sinon, enfin, je... ça ne sert à rien d'avoir la maîtrise. Et, et ça enlève vraiment de l'intérêt à l'opti. Euh... Je... Enfin, ça fait que je me pose moins de questions derrière et il y a moins de... <rire> C'est dommage. Bah, quoi. Ouais mais bon c'est dommage. C'est clairement dommage, je suis d'accord avec toi. C'est si vraiment très bas quoi. Ouais. Yes. Bah écoute, euh, merci à toi, en tout cas pour bah, tous tes conseils. Merci et, à toi. Euh, et en plus ça sent que franchement tu l'as énormément joué, es beaucoup enseigné et tout, et ça, ça, ouais. ça, ça, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Bah, ouais. bah, merci à toi de, de m'avoir invité. Et après, je suis désolé, parce que je suis peut-être pas assez clair, j'ai pas trop l'habitude de d'expliquer de, ah, les choses, mais... euh, Tranquille, non, non, mais et en plus, c'est le but, tu sais, c'est des vidéos où on fait à deux, mm. euh, où du coup, les personnes sont quand même, elles sont... Et en plus, euh... non, en plus, t'expliques vachement bien, hein, t'es au taquet et tout, il a... a pas de sujet, t'inquiète. Okay, t'inquiète. Bah... ouais, vas-y. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises ou quoi, mais euh, ouais, je... C'est vrai, mais globalement, euh, c'est un peu l'esprit euh, que j'ai voulu donner. Euh... C'est quand, euh, quand même une spé qui est peut-être sous-côté, qui est qui est assez charié, euh, ouais, bah, c'est une SP monotouche, c'est tes pets qui DPS à ta place, mais au final, euh, je trouve que c'est quand même un aspects qui a un gameplay très cohérent et, euh, et fluide dans l'exécution. Le, dans bah, je suis d'accord avec toi, moi je trouve c'est une spé... honnêtement, pour moi, je... mon seul problème par rapport à l'ASP BM, mmh. c'est le burst de zone. Euh, parce ouais. qu'en fait, du coup, euh, le précis a le meilleur burst de zone du jeu. Il énorme, la salle, le tir les... explosif. Ouais. Euh... T'as as un burst de zone euh, énorme toutes les deux minutes. C'est insane et ça fait vraiment, mmh. ça fait vraiment la diff. Et, et du coup, je trouve que le BM a pas. Parce qu'au final, le précis a à peu près le même mono que le BM. Deux, trois chiffres, ouais, enfin, à peu, un peu près, un peu, à peu de peu peu près, près ouais, En plus. Ouais, voilà. Juste, Mais, le BM est plus constant, quoi. C'est ça, exactement. Bon, à la, à la rigueur, tu vois, bon, pourquoi pas. Mais il y a une telle différence. sur le burst de zone qui est tellement fort en précis qu'au final, fin, voilà, tu vois, en, en BM, ok, t'as un peu plus de survie, t'as plus de mobilité, etc. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais c'est juste que ce point-là ça fait que les gens euh, bah alors faut trouver une guilde qui t'accepte comme tu es tu vois mais sinon que que ça, peut être, ça peut être limitant non mais je, moi je me fais ou je, ou... Je, je me suis souvent refusé parce que je suis BM tu vois c'est <rire> ouais, bah ouais, un voilà. peu dommage c'est pour ça qu'après bah je, tu, vois, tu tu finis par jouer avec tes amis euh, qui te connaissent et au final euh, j'ai pas vu ça beaucoup de précis si, enfin j'ai pas, pas encore vu de précis devant moi au DPS mais c'est peut-être parce que je sais pas mais ça, euh... ça dépend des clés des pools des, tags, ça dépend de des plein des choses exactement euh, bien sûr mais après c'est vrai que le précis à de base en tout le kit qui lui permet euh, mm. sur des gros packs et des gros pools de, ouais. devant et euh, tu peux bien pas sûr. tester tu vois c'est normal mais hein. après tout, en, en réalité tout est viable et euh, faut, mm. faut jouer ce qu'on aime hein, parce qu'il y a trop de gens qui euh, je connais euh, trop de qui sont pas assez précis qui aiment pas vraiment euh, qui pas vraiment le, le gameplay et, juste parce que c'est bis, alors que au final c'est il y a pas toujours une si grosse différence que ça chacun a ses points ces points faibles et ces points négatifs, ses points positifs. C'est un gros confort, je trouve, de jeu. C'est une, une classe qui est fluide à jouer, qui est agréable. Mm. Et ce côté où tu sais, tu n'as pas à te bloquer sur place et tu peux vraiment respecter à fond les mécaniques de ton raid. Euh, ouais. Tu vois, par exemple, je, sais pas, je vais te je vais donner Inerva. Euh, tu, les, les, les flacons à rattraper là. Tu le fais tout seul. Non, en trop plus, bien. ce qui est trop bien, c'est que c'est que genre si je, je prends un pet, euh, donc un pet PV. Euh, bah en tout cas moi avec la donc là je, je gagne je gagne genre 3k pv euh, plus euh, avec la poly que je peux sauf genre deux deux comment dire deux flacons en même temps et mm -hmm. sans, sans mourir en fait et je trouve qu'il y a une meilleure survivabilité une meilleure euh, plus d'outils dans la classe euh, il y a aussi par exemple j'ai un sur le, les, les esprits de bête j'ai un hot donc là je l'ai mis avec ma macro avec mon enthousiasme ce qui permet d'avoir un, un heal supplémentaire pour moi pour un mm hunt -hmm. qui a besoin de qui a besoin quand même de ses défensive, c'est hyper intéressant et et c'est sûr qu'il n'y a pas que le DPS qui compte, tu vois. Ouf. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà. bah écoute, à voir en tout cas, mais euh, ça fait grave plaisir parce que justement, c'est aussi une classe qui m'est pas mal demandée. Parce que ouais. t'as as pas mal de personnes qui, effectivement, aiment bien ce gameplay-là, aiment bien cette liberté de jeu que t'as Parce ouais. que tu te sens ouais. libre, en fait, avec un BM, et ça, c'est vraiment cool. À, à part, évidemment, bon, après, voilà, t'as lié à des pets qui fait chier, mais bon... Ouais, euh, mais c'est dommage, bon. mais je comprends pas pourquoi, juste quand, quand le pet est bloqué, il reste, allez, 3 secondes sans bouger. C'est qu'il y a un problème, euh, tu le tp sur moi et y a pas de problème. S'il vous plaît, bizarre, faites quelque chose parce que euh, ouais, c'est trop, c'est pas de sens. Tu peux rien bon. faire en plus, enfin t'es impuissant. Ah, tu fait, peux rien faire, ça, tu vas le renvoyer, donc euh, ouais, renvoyer ton pet, c'est euh, 3 secondes de CD. <rire> sur place Déjà, et tout. En plus, mais euh, c'est un truc qui, qui est vraiment chiant en PvP aussi, c'est réussir le familier, 4 secondes. Et c'est kickable. Ouais. C'est impossible. À... En fait, c'est très facile à counter en PvP, le, le ouais. N bm, parce que tu t'es ton pet, t'as plus, plus, mmh. plus d'PS, et du coup, bah tu vas aller réussir ton familier. Si t'as pas ta turtle, bah Tu peux pas le rester parce ouais, qu'un ouais. mec intelligent il te kick tout le temps et c'est fini. Bah ouais. Et le pire aussi, c'est que, bon, encore, faut que le mec se dise Ok, c'est un BM, du coup, faut que j'aille tuer son familier. Mais ce qui est trop chiant, c'est la convoque. La convoque, il la lance, ton familier, c'est les one shot Et c'est bah Ouais, ouais, ouais c'est clair. Puis ils se prennent des dégâts de zone aussi. Hein. Ouais, et bah, ouais. euh, et clairement, active, moi, moi perso, que le chasseur soit à BM ou pas, le pet il saute. Hein. Par exemple, si je suis en, en, mm. en ouais. guerrier, tu fais juste rien qu'avec le déluge de dame, le healer en face, il fait pas gaffe. Tu... Hop, porter l'exec à euh, 18k, il n'y a plus de pet, et après t'es dans la merde, sûr. tu fais rien. Après, le, le, le pet en PvP est quand même très utile. Il bon, faut bien, ouais, bien penser sûr. à utiliser la guérison du familier aussi, qui est euh, 10, mm -hmm. secondes de recharge et, 10 secondes de recharge, et ça met un, dot de 10, un vote de 10 secondes, donc il faut le garder mm -hmm. sur le sur le pet. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment important aussi d'avoir quand même un pet en PvP, même en précis, pour mm -hmm. appliquer le, le 50%, je crois que ça a été réduit de moitié donc Les blessures mortelles, donc avec un raptor par exemple, c'est 25 en pp, mais ouais, 25 en pp. Ah, ouais, ok, je, je, je me disais 50%, c'est beaucoup, mais c'est dommage c'est pas toujours indiqué les, les informations. Mais... C'est pas toujours très clair, mais en gros, la ms de toutes les classes, sauf exception, que ouais. genre le poison du rock, c'est 25 de base. Okay. et la seule classe qui peut aller à 50, c'est le vol, c'est le guerrier quand il fait sharpen sur 25 secondes de cooldown. Okay, donc, en gros il peut augmenter son mortal strike. Quoi. Okay. mais 25, bah, c'est déjà, ouais. hein, ouais. Ouais, déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très utile, surtout contre. Surtout avec la méta actuelle. Et euh, je sens que, en, déjà qu'en BM, tu pas beaucoup de burst. Si en plus, il y a un gros heal derrière, euh, c'est mmh. assez compliqué à tenir. Mais bon. Carrément, carrément, carrément. Bah écoute, merci à toi. Euh, et du coup, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. S'il te reste des petites questions, etc. N'hésite surtout pas à les poser en commentaire. Évidemment, mettre un gros pouce bleu. à partager la vidéo à tes amis BM. BM actuel et à en devenir.